d'autant plus aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster, alors excusez-moi à chaque fois je dis qu'il est 16h mais c'est pas vrai la vidéo elle sort pas du tout à 16h, puisque je vous rappelle euh, tous les jours à 16h, nouvel épisode sur Far Cry 4, voilà pour l'instant promotion euh, donc aujourd'hui on est sur Planet Coaster on continue notre parc d'attraction, un grand merci beaucoup pour euh, vos commentaires sur la dernière vidéo, euh, remise en question euh, retravail, rechantier merci euh, aux copains qui sont passés justement en, en commentaire, euh, les copains que j'ai mentionné du coup dans la vidéo n'hésitez pas à aller regarder leur travail, ça incroyable et du coup pour pouvoir recommencer alors on, on est tous d'accord que ce coaster là va falloir refaire le layout bah, ça tombe bien regardez hop attention voilà c'est la mort c'est la mort totale vous m'aviez même expliqué comment ça fonctionne les G de manière assez simple parce que évidemment il y a plusieurs façons de voilà on peut en apprendre des heures et des heures mais la manière la plus simple de savoir que la limite c'est 5-6 G je sais plus mais en tout cas quelque chose comme ça et donc là c'est un petit peu trop donc on va refaire ça euh, retravailler le parc etc euh, Pour le rafting par contre je sais toujours pas trop comment faire Même si vos commentaires m'ont un petit peu aidé J'avoue que je sais pas trop comment faire encore Mais on n'y est pas encore Pour avoir un parc d'attraction réaliste et sympathique Il faut commencer par l'entrée Et donc j'ai recommencé absolument l'entrée Je vais tout vous montrer un petit peu ce qui s'est passé euh, Je suis assez content, c'est pas fini, c'est pas fini, mais j'en ai pris du temps, j'ai pris énormément de temps. Déjà dans un premier euh, dans un premier point j'ai recommencé le parking. J'ai absolument refait tout le parking, avant en fait c'était des éléments euh, spécifiques maintenant, bah en fait regardez ce n'est pas, c'est de la texture en fait maintenant. Donc euh, voilà pour, pour les nouveautés je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Alors je vous rappelle que l'entrée ici euh, pour les visiteurs du jeu, ça je ne changerai pas, c'est le seul truc qu'on ne peut pas changer, on va dire que on, on, va, laisser, on va laisser tel quel. Pour l'arrivée des voitures ici d'ailleurs, je ne sais pas comment on va faire, mais on, on va faire genre le plus important c'est ce qui se passe ici tout simplement, hein. donc voilà. Donc dans l'idée euh, ça n'a pas changé, je veux dire il y a toujours les ralentisseurs, il y a toujours euh, les euh, dodanes, enfin du coup c'est ça ce qui a changé maintenant, c'est que avant c'était euh, le trottoir était surélevé, donc là d'ailleurs j'ai pas encore fait de trottoir, il euh, faudra que je fasse un trottoir probablement, en tout cas, en tout cas voilà il y a des dodanes ici avec euh, le passage piéton, euh, toujours le, le même principe, un hein, cercle les véhicules euh, pour aller au parking c'est par ici, donc de même pour les bus, après les bus ils pourront faire demi-tour, hop en faisant le tour à gauche, tac, et puis euh, en partant par là tout simplement, c'est pour ça qu'il y a des flèches un petit peu partout, euh, d'ailleurs là il faudra que je mette un sens interdit, j'ai oublié de le faire. Euh, donc voilà un petit peu comment ça se présente, avec donc des places de parking ici, avec euh, des places de parking là Et puis un circuit, euh, enfin je suis content du parking en vrai de vrai J'ai changé aussi la couleur des barrières, je les ai mis blanches comme ça c'est quand même plus, plus sexy Et voilà tout simplement quoi, hein. au niveau du parking Voilà je, je vais pas vous expliquer le fonctionnement, hein, vous voyez les flèches Mais voilà au moins j'ai rajouté aussi de la végétation, euh, les palmiers, voilà comme ça on est déjà dans l'ambiance tropicale Et c'est absolument plaisant, euh, c'est absolument plaisant, j'aime beaucoup en fait euh, ce que j'ai fait et euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Voilà Avec euh, ici des zébras pour pas que les gens se garent là euh, Ça va être plus réservé au secours ce, ce petit emplacement Avec toujours euh, l'espace pour le personnel ici Qui peuvent arriver là Donc il faudra que je change et que je fasse autrement hein. C'est pas fini du coup Là j'ai juste fait le parking et un accès ici hop qui va mener au parc Donc peut-être je sais pas moi justement l'accès au secours etc Je sais pas trop encore comment Mais déjà au moins j'ai l'idée Au moins j'ai l'idée Ensuite, au niveau de l'entrée, c'est plutôt pas mal. Je, En fait, je vous explique, je voulais toujours garder cette idée de faire une entrée simple. Euh, donc pas avec des vrais bâtiments. Mais en même temps, euh, bah, il faut quand même une, une certaine structure. quoi. Il faut une, quand même une certaine... Euh, parce que le truc de base, il était quand même pourri. Je vous invite à regarder de nouveau la précédente vidéo pour vous redonner une idée. Mais là, on a un grand changement. En fait, je me suis, euh, j'ai gardé ma base. J'ai quand même gardé ma base. Donc euh, avec euh, le structures, le temple voilà, temple de euh, Gozé, José, colonne en, en béton etc j'ai gardé cette base et puis j'en ai fait vraiment tout autre avec une structure euh, sur le dessus faut vraiment rappeler que c'est un parc tropical dans un endroit qui n'existe pas vraiment euh, et donc en fait on va dire qu'il ne pleut jamais en fait il euh, n'y a aucun risque de pluie on va dire bref donc euh, et pire pire ça va les coûts de toute façon si euh, l'eau elle passe euh, avec du coup euh, bah voilà ici on va pouvoir acheter les billets euh, je vais ouvrir d'ailleurs un bâtiment pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, j'ai spoil. Voilà, j'ai aménagé en fait l'intérieur. Euh, donc je suis assez content. J'ai aménagé l'intérieur, donc c'est pas d'information. Donc avec des casiers, avec la porte, euh, ordinateur, le petit, le petit, euh, le petit euh, scanner. Comment ça s'appelle ça d'ailleurs Bref, je sais plus. Je suis un débile. Pour payer. Bref, euh, tout ça, tout ça quoi. Voilà, j'ai aménagé ça. J'ai fait ça pour pour, pour tous. Hein. Je vous montre l'intérieur de celui-ci. Je les aménageais chacun différemment, là il cache un petit peu ce qu'il n'a pas le droit. Et puis, puis voilà, quoi, tout simplement un petit peu à quoi, ça, à quoi ça ressemble. Je vais la refermer directement, ça sert à rien de laisser ouvert. Hop Voilà pour le point d'information, mais comment on fait pour acheter si on n'a pas de carte bancaire et qu'on veut du liquide euh, Enfin du coup c'est débile ce que je suis en train de dire, parce que du coup pour avoir du liquide il faut quand même une carte bancaire, bref. J'ai mis des distributeurs juste là derrière, avec euh, petite décoration, petite fleur derrière. Pourquoi pas, pas Je sais pas, j'essaye des trucs, hein avec euh, caméra de surveillance, bien sûr, euh, ici. Donc, qui permet. Hop, alors attendez, voilà. Qui permet, bien sûr, de ne pas voir le code entrer. Mais qui permet de voir si euh, quelqu'un fait quelque chose de mal. Euh, donc, des deux côtés, c'est pareil. La caméra, elle est là. Là, c'est pareil, distributeur. Avec toujours des limitations ici. Les gens doivent attendre derrière. Et ne pas pénétrer pendant que quelqu'un est en train de faire quelque chose. Euh, voilà, tout simplement, en train de faire son code, etc. Donc, voilà un petit peu. Déjà, ça change un petit peu. Euh. Je sais pas ce que vous en pensez je suis... En fait ce qui m'attriste c'est que j'ai pris beaucoup de temps pour ça Et ça me ferait chier que vous n'aimiez pas Après dans le style j'aime bien euh, C'est tropical C'est une autre, voilà on n'est pas en ville ou quoi Donc c'est différent euh, Moi j'aime bien Dites moi en commentaire ce que vous en pensez euh, Aussi donc là on continue Là je vais avoir besoin de vous également Bah pareil hein, si vous avez des astuces là moi je suis preneur Mais moi je suis content d'avoir euh, D'avoir euh, je sais pas d'avoir mis les détails quoi Enfin d'avoir les détails, y, y, y, y, voilà, il y a les formes quoi. Ça va madame. Donc ici on va pouvoir passer euh, bah, directement les tickets. Donc soit tout droit. Donc pareil s'aménager à l'intérieur avec un euh, hot dog froid probablement. Euh, toujours maintenant, donc j'essaye vraiment de faire attention aux détails avec les sorties de secours, avec euh, les, euh, les alarmes incendies, <coughs> ce genre de trucs. En gros, je vais miser plus petit pour avoir plus de détails. Plutôt que euh, bah, comme on l'a expliqué, euh, euh, partir sur un coaster puis après euh, enchaîner sur un autre euh, à l'autre bout du... Et, et puis au final délaisser les détails c'est vraiment nul Donc là vraiment on va faire un maximum euh, Avec ici les safety information Alors par contre vraie question euh, J'ai en ma possession... Euh, comment ça s'appelle là les euh, tourniquets là Je sais plus comment ça s'appelle les tourniquets mais je crois que j'en avais mis un là pour essayer euh, Pas du tout Pas du tout pas du tout Bref j'ai des tourniquets et je sais pas du tout comment faire Parce que euh, bah, le fameux tourniquet... Euh... Ah, c'est super large ici quoi. Donc, si je mets un tourniquet. Attends, je crois que c'est turn quelque chose. Turn. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai euh, tourniquet euh, vieillot là. Et j'ai tourniquet moderne. Ah, bon, du coup, il est couché. Hop, bougez pas. Voilà, j'ai tourniquet moderne. Mais le problème, voyez-vous. Je sais pas comment faire parce que tu vois, je peux le mettre là. Mais du coup, là, c'est débile. <rire> je veux dire, c'est trop large. Donc, euh, je sais pas du tout. Si vous avez des idées, je suis preneur. J'ai combien de tourniquets Je ne sais pas, mais j'en ai énormément. Ah à la limite Bah ben non c'est complètement con Ouais Puis en plus c'est débile parce que les gens qui sortiront ils passeront par là également Donc euh, les tourniquets c'est peut-être pas pour ici Ouais bon ok On met peut-être peut pas de tourniquets ici Bref donc voilà en fait pour l'entrée c'est à peu près tout Et ça m'a pris énormément de temps C'est vrai que ça paraît pas grand chose mais en vrai de vrai euh, Ça va quoi Je sais pas ce que vous en pensez en tout cas ça change d'avant quoi euh, Comme dit je suis pas Je suis pas un des meilleurs mais euh, voilà, j'aime beaucoup. Bon, J'ai essayé de faire des zébras euh, à ma façon. Bon, je sais pas comment faire. Donc, euh, bon, je me suis dit. Parce que là, là tu peux pas mettre de voiture. Hein. Si y en a un qui se gare là, c'est la merde totale. Donc, euh, interdiction. Mais euh, ouais, voilà, un petit peu pour, euh, pour ça. Là, ce qu'on va faire, on va s'attaquer du coup. Euh, donc là, on va pas s'occuper de, de l'aller ou quoi. Je sais pas quoi. Parce qu'on ne sait pas encore comment on va faire. Je pense qu'on va privilégier justement et mettre des boutiques. Euh, alors, c'est vrai qu'il y en a des boutiques. Euh, non, là, c'est restauration. Donc, ouais, ça va être juste parfait de mettre des boutiques ici. Euh, peut-être changer de place les toilettes, les rendre plus proches Parce que c'est vrai que maintenant bah, là tu vois t'as les toilettes et puis là t'as interdiction d'y aller On va dire que c'était temporaire, maintenant on va pouvoir changer la zone des employés On va pouvoir la faire plus sympathiquement, plus enfermée Et puis euh, voilà tu vois les toilettes on pourra maintenant, d'ailleurs c'est vrai que je peux le faire maintenant Mais tu vois on peut rendre ça comme ça et empêcher les visiteurs d'aller dans cette grande zone qu'on va élargir peut-être Donc euh, ouais on va faire tout un truc de boutique et tout ça peut être plutôt sympa euh, Là par contre ce qui va m'intéresser donc dans l'immédiat euh, ça va être de m'occuper de ce coaster puisqu'en plus c'est assez emblématique parce que c'est le tout premier coaster que j'avais construit quoi donc euh, recommencer dans cet ordre c'est assez fou quoi je trouve ça génial donc on va euh, non pas le recommencer mais l'améliorer et changer les layouts alors à tous les coups euh, à tous les coups je vais quand même un peu le recommencer mais par exemple à le début ici on va le garder allez on va commencer de façon euh, dès maintenant alors regardons déjà ah mince je suis pas bon voilà. Déjà là si tu regardes, ça me pas là. Déjà là, c'est pas fluide, je comprends pas enfin pourquoi ça secoue comme ça, c'est trop bizarre. Donc déjà là, ça commence très très mal. Donc déjà là, on va pouvoir évidemment commencer à faire quelques petites euh, retouches. De toute façon, je pense que le secret il est là, ça va être de commencer par égaliser. Pourtant, j'ai déjà égalisé, vous voyez. C'est ce qui est assez marrant quoi. Alors, je peux réduire le Ah, là c'est un petit peu changé. Là, j'ai pas l'impression que la courbe elle change. Hein. Si là, ça change, ça y est. Là, ça change. Mais je pense pas que l'égalisation va jouer un très grand rôle, quoi. Alors, je veux bien qu'on fasse ça un peu ensemble pour voir. Là, je fais pas d'accélérer, hein, parce que comme dit, pour le moment, je reprends pas à zéro. Je vous ferai une, une accéléré ou une coupure après, si je change beaucoup de choses. Mais là, c'est juste pour voir ensemble que je vous montre quand j'égalise, quoi. Voilà. Bon après on s'en fout puisque de toute façon on va on va changer Et si on regarde un petit peu comment c'est foutu là Tu vois genre sans faire de, de POV pour le moment Voilà quand tu regardes Alors les coaster fans pourront me dire mais quand je regarde là En vrai Là c'est censé être fluide Là normalement il est pas censé y avoir d'à-coup maintenant Donc on va faire le test On va faire le test directement Hop je me mets dans le train numéro 1 Et on va voir ça... Bah on va dire que c'est normal On va dire que c'est normal Bon là c'est Laisse tomber Par contre du coup On va pouvoir en profiter On va le rendre encore plus sensationnel au final Profitons en du coup Maintenant que j'ai plus le recul euh, Des choses euh, Tu vois genre, justement ce qu'on a fait Avec le Looney d'ici ici Bah là on va pouvoir justement euh, profiter de. ce Mais c'est vrai que j'ai fait Putain j'ai fait une propulsion Et je suis même pas monté à plus de Je sais pas combien de mètres Je me suis limité de ouf faut en profiter, faut faire comme justement avec le blue fire ou quoi tu vois Bon bah c'est le moment les gars C'est le moment de tout retoucher euh, Hop, alors on va laisser ça là en attendant, on va supprimer ici Et je vous retrouve juste après Dès que j'aurai quelque chose De potentiellement potable A tout de suite Allez, je vous propose un petit euh, checkpoint, comme on dit, un petit point de sauvegarde pour voir où c'est qu'on en est au niveau de l'avancée euh, du euh, coaster. Écoutez, je me suis peut-être un peu enflammé. Euh, J'avoue, c'est mon défaut. Euh, après, peut-être que vous allez trouver ça excellent. J'en ai absolument aucune idée. Euh, dans tous les cas, tout est amené à, à changer. Bon, déjà, vous voyez le layout. Euh, si vous vous souvenez de l'ancien layout, à force de l'avoir regardé, bon, vous pouvez constater qu'il n'a absolument plus rien à voir. Euh, bien au contraire. Et... Bon, alors... <rire> Commençons dans l'ordre, euh, on va faire un on-ride C'est pas du tout fini, vous allez le voir Mais on va faire un on-ride, mais globalement euh, Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe avec euh, ce train là Qui euh, démarre, donc là j'ai rien touché Si j'ai encore mieux égalisé, c'est très très fluide maintenant euh, Avec euh, donc la propulsion Et cette fois-ci, qui va à gauche Et qui monte très très haut Et qui va même avoir une bonne vitesse Vous voyez, très euh, très smooth Avec une euh, grande descente par ici Hop hop hop hop hop Oula, ça passe par ici voilà Je m'y connais pas en termes techniques donc je vais rien dire Je vais rien dire juste là il y a le looping Voilà très bien Une autre propulsion autant en profiter justement Pour refaire un petit peu comme tout à l'heure mais en moins haut Et en plus rapide Et peut-être qu'à partir de là je me suis un peu trop enflammé Peut-être que là je me suis trop enflammé Sachant que là c'est un truc qui, a, qui est préfait euh, voilà on, Je sais pas comment on appelle ça un préfab Ensuite ça passe ici Dans le looping et à partir de là, paf, c'est comme avant C'est à dire que là c'est le même layout que, euh, que euh, jusqu'à présent C'est à dire qu'ici là j'ai rien touché J'ai juste euh, agrandi ce euh, looping Parce qu'il euh, était, euh, on le prenait beaucoup trop rapidement euh, Sinon voilà, j'ai rien changé sur la fin euh, Ouais alors je vous explique un petit peu On va faire un on-ride, vous m'en direz des nouvelles euh, Sachant que là je sais plus du tout euh, j ai, j ai, En fait je trouvais le coaster assez fluide Et là avec le recul on va voir si je vais le trouver fluide ou pas Ça se trouve, Je vais pas le trouver fluide en tout cas sur le début je le trouve fluide euh, Avant d'ailleurs de faire le, le on-ride Juste j'aimerais vous montrer les G Parce que c'est le truc euh, je pense Où j'ai voulu euh, m'appliquer le plus Donc hop le wagon qui passe là Donc j'ai essayé de m'appliquer un maximum au niveau des G Pour avoir un maximum de sensations Vous voyez l'enthousiasme qui est à fond les ballons Et en même temps pour pas euh, rendre malade les gens Ou les faire mourir Genre là par exemple ce virage il est sec Et pourtant on dépasse pas euh, les 3,5 G, Je crois en force... Euh, Enfin euh, tout, tout confondu quoi hein. Bref on dépasse jamais on, on va jamais au 4G en fait Tout simplement on va jamais au 4G globalement euh, Donc euh, voilà vous pouvez vérifier par vous même les valeurs Juste ici comme dit à partir de là je sais pas Si euh, je vais laisser ou pas euh, Ça rajoute un côté assez épique mais euh, En fait tout a été fait euh, maison Sauf ce truc là, là Tu vois donc, euh, donc voilà, allez, je vous fais le on-ride, assez parlé, euh, vous m'en direz vraiment des nouvelles. Et voyez, la preuve que j'assume maintenant, c'est qu'à chaque fois, je, je faisais le on-ride avec cette vue-là, parce que c'était la vue la plus smooth. Mais là, le but du jeu, c'est de le faire en vue siège, pour voir si c'est smooth ou pas, et normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je vais quand même, d'ailleurs, vous mettre les résultats, ça va vous permettre de m'aider hein, pour tous les coaster fans. Les amis, j'espère que vous allez apprécier. Hop là Donc la montée. Donc moi jusqu'ici je vais trouver ça fluide. Vous me direz. Hein. Vous me direz. Mais là normalement ça va. C'est plutôt pas mal. Là. Hey, 80 km/h. Là ça fait un petit souffle au cœur. Le looping. La propulsion. Bon faut que j'enlève encore les végétaux, hein, mais vous inquiétez pas. Voilà. C'est pas fini. Hein. Il manque des supports. Hop là on se prend un arbre, mais on s'en fout. Et une autre propulsion. Voilà on est quand même sur de la grande vitesse Je suis en train de réaliser que dans la vraie vie ça fait beaucoup un peu hein. Et là ouais là je pars en couille là. là ici je pars en couille clairement euh... Voilà là c'est très arcade hein. Là c'est très arcade Mais en fait j'ai envie de vous dire Depuis le point de départ Jusqu'à Ici là avant la dernière propulsion Qui fait ce gros truc Je pense que tout est bon euh, J'arrive pas à rendre mieux ici Là avec le recul j'ai l'impression que c'est un peu bizarre Et pourtant bah en vrai de vrai euh... Je sais pas, quand je regarde les forces euh, verticales et latérales, il euh, a rien qui me choque quand le train passe. Euh, bah d'ailleurs, tout simplement, on va refaire passer un train. On va bien voir euh, le comportement qu'il a de nouveau. Mais hop là, là, il arrive. Là, tu te mets au sol, tu regardes. Ouais, à la limite, tu, peux, tu pourrais l'incliner un peu plus. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que l'incliner ce serait la solution. Mais à part ça, tout le reste, pour moi, écoutez, ça me paraît assez pas mal. Mais je sais pas, hein. franchement, euh, à vous de me dire. À vous de me dire. Déjà, moi, un truc dont je suis très content. Eh hey, mais oui Ah mais quand je veux égaliser, à chaque fois il revient Non euh... oh, mais attendez, là il, se passe... là il va se passer quelque chose d'intéressant là euh, Bon j'ai essayé, il n'y a pas trop de airtime je... je sais, j'ai je... Je... compris maintenant ce qui... ce qui plaît dans les coasters hein. euh, Mais euh, c'est vrai que j'ai essayé de faire des, des petits euh, airtime Mais là, là c'est pas possible J'essaierai je... de... de corriger certaines choses Attendez, on va... on va recommencer pour voir ce qui va se passer maintenant euh, Mais ouais, euh... qu'est-ce que je voulais dire Ah bah c'est j'ai perdu ma phrase Je sais plus ce que je voulais dire Ah oui bah Jusqu'à présent j'ai jamais fait un coaster aussi fluide Voilà Alors, pas parfait Mais j'ai jamais fait un coaster aussi fluide je trouve Alors voyons voir maintenant Ah c'est un peu plus intéressant là quand même C'est un peu plus intéressant Il y a un à -coup quand même mais après je pense que Les à c'est pas si grave que ça en vrai Les à c'est pas si grave que ça euh, Après je peux tricher Tout sélectionner et égaliser Ouais ça change pas l'inclinaison Donc là ça peut être pas mal Oh attendez moi j'aime bien faire ça Je vais recommencer Voilà on va voir ce qui va se passer Ok hop je me mets dans le wagon Regardons Et voilà Messieurs dames Bon là je pense qu'on est bon Là je pense qu'on est bon A euh, voir aussi du coup peut-être Est-ce que le looping il faut l'enlever euh, Plutôt privilégier un truc qui fasse des airtime euh, Par contre ça ce truc là je veux le laisser Parce que j'aime trop ça ça j'aime trop là quand ça passe au dessus du karting Je sais pas j'aime trop euh, J'aime en plus la forme que ça prend Tu vois euh, je sais pas on dirait des ailes de papillon euh. Alors j'aime bien l'idée de faire passer aussi les rails dans ce looping Mais je suis pas non plus convaincu du looping <rire> Donc peut-être enlever le looping euh, Peut-être enlever le looping et voilà euh, Faire un tout droit mais faire du airtime Je sais pas si ça, ça, ça, peut être, ça peut être sympa ça peut être sympa. Moi, je j'attends vos retours. J'attends vos retours sur, euh, sur ce nouveau, sur euh, cette nouvelle façon de, bah, sur ce nouveau layout. Du coup, évidemment, ça change quand même pas mal au niveau de l'entrée du parc. Hein, évidemment, j'ai dû enlever des allées, mais comme dit, peut-être que je vais enlever ça. C'est peut-être en trop, clairement. C'est peut-être en trop. Réfléchir à faire ça autrement. Mais voilà, je voulais vous montrer les avancées petit à petit, pas à pas. Euh, je pense que euh, au moins, comme ça, vous voyez les erreurs que je fais et comment je les corrige, euh, etc., etc. Voilà. les amis, le nouveau layout ça y est je pense avoir terminé ou en tout cas presque terminé donc j'ai un petit peu encore, un petit peu beaucoup même euh, rechangé le parcours il n'en a plus rien à voir, hein, vraiment il n'en a plus rien à voir déjà avec le layout de base et surtout bah, avec le layout que je vous ai présenté juste avant euh, donc euh, je suis assez content mais je suis encore un peu mitigé à cause des justement, ces fameux airtime que je n'arrive pas en tout cas sur ce coaster à placer comme je le souhaite, alors euh, c'est vrai que j'ai peut-être miser sur la vitesse euh, parce que je me rends compte qu'en vrai de vrai encore une fois sur le jeu on n'a pas les mêmes ressentis mais le coaster est quand même ultra rapide et donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas non plus l'occasion de pouvoir faire les airtime que je veux mais il n'empêche que ce coaster non plus n'est pas spécialement fait pour les airtime parce que dans tous les cas moi je vous rappelle que cette pépite là existe euh, ce coaster là bas également même si euh, ça va être amené pouvoir, euh, à pouvoir être retravaillé En tout cas pour ce euh, coaster là, ce jungle Je l'ai donc retravaillé euh, avec justement des petites spécificités Et euh, normalement encore plus de fluidité qu'avant euh, Donc euh, là on va de nouveau faire un, un on-ride Je vais vous remontrer Mais au niveau donc, des changements euh, Bon j'ai amélioré quelques trajectoires normalement euh, J'ai amélioré quelques trajectoires Ici j'ai enlevé le looping Donc là c'est pareil J'ai voulu euh, essayer d'en profiter pour euh, faire des hauts bas hauts bas mais le problème c'est que le coaster va tellement vite que sur cette distance là c'est pas possible de faire un truc euh, sympa. Euh, sinon c'est absolument euh, bah, horrible quoi. Euh, donc là j'ai enlevé le gros truc préfet. J'ai relié. Voilà donc là voilà. j'en ai profité justement pour faire des hauts-bas euh, comme j'ai pu. Euh, relié avec euh, ce, ce, ce. Cette partie qui existait déjà. Avec ce premier looping que j'ai agrandi, j'ai ajouté un, de nouveau une propulsion. J'ai enchaîné avec un deuxième looping, et puis justement pour agrandir euh, l'arrivée, pour avoir justement euh, le temps de voir arriver la fin, et en plus on passe vraiment juste à côté euh, du karting, encore, euh, encore une fois de plus, donc euh, c'est assez sympa, et moi ce qui me fait kiffer aussi c'est l'effet que les rails se mangent entre elles, euh, sans se manger entre elles, enfin tu m'as compris, mais euh, vous voyez, ça j'aime beaucoup. Et il euh, n'y a aucun risque, puisque du coup, bah, à aucun moment on, on est amené à être en contact. Euh, je veux dire, on n'est pas dans, la, dans le bon sens pour toucher euh, l'autre rail, quoi. Donc c'est cool. Euh, voilà un petit peu, je vais vous faire un petit euh, on-ride. Euh, aussi au niveau des sensas, ah bah je voulais montrer les résultats. On est sur un 213 euh, secondes. Euh, 1 km de tracé, 94 km heure. Donc en vrai, non, si c'est pas si rapide que ça. Euh, comment ça, Force G Vertical Max 4-5 on les a pas dépassés tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai fait attention à ça exprès. Euh... Bon, attendez, on va faire le on ride et on va voir après en détail ce qui va ou ce qui va pas. Parce que là, j'avoue, je suis un petit peu perdu. Bah, je vais mettre. Euh, hop. Allez, on est parti. Donc là, euh, bah là, j'ai rien touché juste ici hein, avant la propulsion. Et euh, c'est après que c'est après que tout change. Okay. Là c'est beaucoup plus fluide. Là, là c'est parfait. Là on est bon. Hein on n'était pas au tas de. On est... n'a pas atteint les 4G. Donc euh, ok, c'est pas ici. J'aime bien ce qui se passe. Là non plus, c'est bon. C'est à quel moment qu'on attend atteint les 4G, là C'est ici. C'était juste là, je crois. Là, ici. Ok, ça devait être là. Ouais. Bah, c'est nickel C'est nickel. C'était juste pour ça. Donc là, on se retrouve... Bah, justement, alors là, par contre, c'est là qu'on voit... En effet, vous, enfin, vous avez raison. C'est normal que vous avez raison, normalement, les coaster fans. Mais enfin, je veux dire... Là sachant que les échelles de Planet Coaster Sont jamais voilà c'est pas comme en vrai Mais il n'empêche que là on voit quand même la différence L'enthousiasme alors je sais plus à combien On était avant euh, Mais l'enthousiasme il est quand même Très grand pour autant la nausée Elle est très faible Et j'ai eu Je crois que j'ai jamais réussi à combiner Un bel enthousiasme Avec un fa une faible nausée Me semble-t-il hein, si je regarde même Si je regarde même ici Alors peut-être dire des bêtises ah bah non, la, la preuve, non, là c'est bon, j'ai rien dit Ok, euh, peut-être ici Non, je sais pas Mais euh, non, en tout cas c'est cool, ça fait plaisir N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du layout Alors je, je vous connais, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient les yeux rivés sur le, sur le... Sur les panneaux à droite, mais en tout cas je vous invite à revenir en arrière Et regarder de nouveau le, le on-ride Sans les valeurs, voir un peu ce que vous en pensez euh, Comme dit, ça manque Peut-être de airtime Il n'empêche que, en fait, le parcours est quand même long je pense qu'on en a pour son pognon pour ce pour le coup. Il est long, on va haut, on va vite, donc en fait dans la réalité en termes de sensation c'est vraiment sympa. On se dit oh là là dans quoi je m'embarque. Donc c'est plutôt cool. Euh, il manque aussi peut-être, ah, il manque aussi peut-être des, euh... alors je sais plus comment ça s'appelle, des vrilles. Voilà, il manque peut-être des vrilles, euh... enfin des tonneaux. Voilà des tonneaux, c'est ça. J'aurais trop aimé faire des tonneaux. Moi le problème c'est que je n'arrive pas à les faire. De manière euh, sans utiliser les préfab J'arrive pas à faire moi même les tonneaux C'est parce que ça fait un truc absolument dégueulasse Et le problème quand j'utilise évidemment les préfabs, C'est que ça doit être absolument en ligne droite euh, Enfin je veux dire là par exemple je peux pas Justement faire un, un tonneau ici Alors on peut, on peut on peut, essayer Alors vous savez quoi pour vous montrer Alors pour vous montrer là je vais juste faire un truc Je vais sauvegarder de nouveau le parc Comme ça j'ai évité de faire des conneries euh, Hop on va venir ici Et on va détruire absolument ce qu'on a fait ici là hein. Je me suis un peu cassé la tête c'est à dire que là tu vas venir, j'ai déjà essayé hein, me semble-t-il hein. C'est que tu vas arriver là, donc déjà dans un premier temps il faut absolument faire en sorte Que tu ailles tout droit et que tu sois pas incliné Bon là visiblement c'est pas Trop compliqué Voilà, là ça devrait pas poser trop de problème Et à partir de là tu vas faire vrille Et là tu vas faire ton fameux tonneau euh, Donc ben, le tonneau. Voilà donc tu vas venir faire ton tonneau Alors là par contre Ouais non là par contre tu vas vomir là Parce qu'à la vitesse où Justement c'est ça aussi le problème C'est qu'à la vitesse où on vient ici Donc là il faut faire un tonneau qui fasse Voilà un tonneau qui fasse ça Tu vois euh, Donc Le but c'est de le faire le plus large possible Et là je suis au, au max Et j'ai bien peur que ce soit Beaucoup trop serré pour la vitesse Et une fois que t'arrives là Il faut que tu arrives à relier hein, Ce que t'as fait ici Et moi ce qui m'embête un peu pour être honnête avec vous, c'est que l'entrée du parc, euh, elle est là quoi. L'entrée du parc, on y arrive. Alors, par contre, là j'ai fait n'importe quoi. Alors, pourquoi Pourquoi je peux pas Voilà, juste un bug. Euh, donc, attendez, attendez, attendez. Moi j'aimerais prendre à partir de là. On va pas se casser la tête. Parce que là, c'est juste un test. De hein. toute façon, à mon avis, euh, ça va pas rester comme ça si vous voulez mon avis. D'où le fait que j'ai sauvegardé. Donc, là, je vais même pas prendre la tête. Je vais tout sélectionner. Je vais égaliser. Tant pis si c'est pourri. C'est juste pour voir. Hein. Voilà, euh, je vais enlever l'arbre Hop, bon au final ça dérange même pas tant l'entrée hein. Je m'attendais quand même à ce que ça dérange plus Donc attendez, je me remets peut-être en question manquerait plus que le tonneau soit bien Et alors là ce serait excellent Bon en tout cas il en aura connu des retouches hein, le coaster hein. Il en aura connu des retouches le bug Donc hop, on met l'accéléré Ah, et les, et les, Ouais, accéléré, ah Ok, euh, hop, bouge pas Tac, voilà, regardons on ride on va même pas regarder les résultats Juste voir ce qui se passe là maintenant Hop Ok Alors En vrai de vrai En vrai de ça passe En vrai de vrai ça passe En vrai de vrai ça passe, euh, en, vrai vrai ça passe en fait J'aime juste pas le à la fin comment c'est naze Mais ça c'est moi ça Ça c'est moi qui doit qui rendre ça bien Mais euh, Ah en vrai de vrai ça passe En vrai de vrai ça passe de ouf Voilà je pourrais un truc qui fasse ça ça alors peut-être pas exagérer des bonnes choses quand même euh, hop hop vous voyez comme ça à ce moment là et comme ça hop ça va me permettre de relier ici ok superbe ah en vrai de vrai euh... en vrai de vrai ça passe de ouf hein je pensais pas que ça passerait à ce point là en fait étrange étrange euh, alors j'aime pas du tout l'inclinaison que ça prend là, par contre. Hein bon, on va égaliser là, parce que du coup j'ai tout déréglé. Vas-y, on va on va refaire un tour. Euh... Ouais En vrai, de vrai, ça passe En vrai, de vrai, ça passe. Si je regarde là, euh, vu de l'extérieur, ça fait comment Ah ouais ah ouais on... <rire> Ça passe de ouf Ça passe de ouf Attendez je me remets complètement en question sur ce que j'ai dit tout à l'heure Bon alors du coup c'est un préfab hein. C'est pas moi qui l'ai fait le tonneau Mais bon quand même Ok Ah ouais Ah ça me plaît là quand même hein. Enfin moi ça me plaît hein. <rire> moi ça me plaît de ouf Alors voyons voir est-ce que ça va impacter la fin Je pense pas parce que niveau vitesse on est pareil Yes, okay, c'est cool. très très cool ça. Alors, aussi j'ai vérifié normalement. Parce que bon, on connaît Planet Coaster avec leur support. Toujours mieux de les faire soi-même. Mais t'as l'impression que c'est proche. Enfin, des fois souvent c'est proche. Justement, des fois c'est mal fait. Tu peux te le prendre. Alors, là je pense que c'est dangereux. Là je pense que c'est dangereux. Bon déjà de 1 je, je ne peux rien y faire. Si je peux l'enlever mais du coup ça flotte dans le vide et moi je ne sais pas faire les supports moi-même. En tout cas je ne sais pas les faire de manière réaliste. Je sais juste les camoufler. Euh, par contre euh, en vrai de vrai vu l'inclinaison apparemment je crois que ça ne toucherait pas en fait. Je crois que c'est bon euh, à voir. Mais normalement c'est bon. Et puis c'est le seul support dangereux. Hein. J'ai quand même fait attention. C'est le seul support qui serait dangereux. Et si on regarde bien. faut s'imaginer les bras. Hop Voilà. Tu vois normalement. Je dis bien normalement ton bras Il fait la taille euh, Du ton corps Plus euh, jusqu'au la jambe Donc ça veut dire que ton bras il fait ça Et donc il y a quand même de la marge mais normalement il n'y a pas des bras qui font plus de euh... Bref Normalement c'est pas censé taper Normalement c'est pas censé taper si tu sors tes bras Mais euh, mais c'est pas pour rien Que les règles de sécurité c'est de ne pas sortir les bras Voilà moi je dis ça je dis rien Non non, mais en tout cas, en tout cas et franchement en vrai là le coaster est-ce qu'il est pas génial Là comme ça justement avec le tonneau en plus là. Alors on pourrait en profiter justement pour rajouter Du haut bas haut bas mais comme dit c'est pareil C'est Eh attendez bon, Déjà je suis convaincu je re-sauvegarde Attendez c'est pas fini en fait C'est pas fini juste pour voir M-Colo air Passion Airtime euh, Attendez bougez pas C'est à dire que Hop il faudrait juste que tu dégages toi Voilà Donc t'arrives là bah après, oublions pas qu'il y a l'entrée juste là. Hein. Tu viens là. Et hop. Attends. On incline. On incline en même temps. Hein. Et hop. Ah oui, non, là, ça va être compliqué, là. Tu vois C'est ça, le problème. Sachant que là, je le fais de manière très brutale. Donc, c'est pas terrible. Mais euh, mais même ça, ça, ça, je veux dire... Oh là, là. Là, je viens de me lancer dans un truc, mon pote. Oh. Non, bah, tu vois, déjà même, même l'égalisation ne veut pas de ce airtime Bon, on va voir Hop, tonneau Ah, ah oui, non, il ah, y, y avait un truc là hein, Mais euh, pas sûr Pas sûr pour le coup Parce que ça va trop vite, en fait, si ça allait moins vite Ça aurait été bon, tu vois, je pense hein. Mais vu la vitesse où on va, comme dit euh, Un peu compliqué Alors on peut évidemment atténuer peut-être Ah, attendez, bougez pas Parce que là, il se passe quand même quelque chose d'assez intéressant ce coaster ne sera jamais terminé hein. Ce coaster ne sera jamais terminé j'annonce euh, Voyons voir En vrai de vrai Alors maintenant juste si je me fie quand même à l'entrée Parce que comme dit quand tu rentres dans le parc Ouais c'est chiant parce que c'est juste devant l'entrée quoi Et alors par contre je peux pas tout déplacer hein. Vraiment euh, ça va être absolument terrible Ah c'est vrai que ça prend beaucoup de place là Parce que quand c'est plus haut c'est pas un problème Mais là c'est vrai que c'est quand même vachement bas hein. C'est vrai que c'est quand même vachement bas Alors regardons un petit peu Tono! Oh Et c'est pas mal du tout ça par contre Ça c'est du airtime non Ça c'est du airtime Ça c'est du airtime Résultat tac Les forces Bon on est absolument nickel hein. euh, Force verticale en tout cas Latérale ok Force G avant justement c'est la concentrant même pas j'y comprends rien du tout euh, Super super super Niveau enthousiasme il y a quand même plus de euh... Euh comment ça c'est Ah oui mais genre S et O Eh, est, oh. eh oh ça Eh Non hein c'est quoi, complètement débile Non non c'est plutôt pas mal Et je pense même que les résultats vont être encore mieux Du coup avec tout ce qu'on a rajouté entre temps non Pourquoi j'ai pas les résultats Alors, attends juste voyons voir visuellement à quoi ça ressemble Waouh J'aime bien la sensation que ça fait hein. Ça fait un truc aux zizi hein. Par contre pourquoi j'ai pas les résultats à la fin là Qu'est-ce que c'est que cette histoire Allez Ah voilà euh, Bah du coup la nausée a un peu monté Mais euh, l'enthousiasme aussi La peur aussi ah, c'est chouette là comme ça non Vous en pensez quoi en vrai Moi j'aime bien là comme ça hein. Là j'aime bien, bon écoutez, de toute façon je vais lire vos commentaires euh, La vidéo je pense qu'elle est assez longue euh, J'espère que vous l'aurez suivi jusqu'au bout J'ai hâte de vous lire euh, Parce que quand même on a, on a vraiment super bien avancé de manière générale hein, Sur plein de choses Et c'est que du kiff a voir, peut-être je déplacerai le coaster en fonction. Même si c'est un peu compliqué. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Avec la grue, on peut tout faire. Allez les amis, n'oubliez pas le like ou le dislike, le commentaire et l'abonnement. A très vite. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.